Je pense que l'une comme l'autre on avait vraiment basé les objectifs de notre saison sur des objectifs individuels, ouais. moi principalement sur les indives et Milly sur les sprints indives aussi. Et du coup quand l'opportunité s'est proposée de, de courir sur les championnats toutes les deux, on a vraiment toutes les deux pris ça comme un, un bonus, un plus. Ah ça va Avant la petite descente, vous aviez une cinquante d'avance une cinquante d'avance. Allez. Avant la saison, je pensais pas être capable de, de ça, enfin de courir avec Axel, je pensais pas avoir forcément de niveau et. Ouais, je pense que ça a été. Enfin en tout cas pour moi ça a été une évidence okay. dès les, les premiers états d'ennemi. Euh, je, ouais, je suis pas sûre que j'aurais forcément couru. Euh... Pas enfin, eu ce, ce niveau-là. Et ça, en fait, ça a été une évidence pour tout le monde. Ça a peut-être été pour Émilie que ça a été le plus long à ce que ce soit une évidence parce que ouais c'était un, un peu dur de réaliser. Et que, bien sûr qu'elle était à ce niveau-là. Et... On reste bien ensemble. c'était mon objectif de la saison. Après, avec l'incertitude de savoir quel allait être le coéquipier. Et voilà, euh, dès le début de saison, ça s'est fait avec Matt, on a commencé à en parler, et puis on, on a préparé ça. Donc l'attente était l'objectif de la saison. Et, et en fur, un, fur et à mesure de notre forme, euh, on, moi je rêvais d'un podium. Et après nos deux, vi vi deux victoires d'étape à la pierre, euh, je rêvais d'une du, gagne. C'est des courses qui me conviennent mieux. Fin par rapport aux qualités que j'avais pu acquérir ces dernières années, c'était plus facile aussi pour moi de revenir sur une course longue comme ça que sur des Coupes du Monde. Donc pour moi, c'était déjà une première étape et c'était forcément cet objectif-là. Après, il fallait déjà que je me resélectionne, il fallait déjà que, que c'était un champion du monde, il fallait, il fallait que je me resélectionne, il fallait que les coachs ils me sélectionnent et il fallait trouver. Donc il y avait beaucoup de, au début d'étapes à franchir. Et puis au final, bah, dès les Coupes du Monde de mois de janvier, on a, Discuter avec ça, mais puis ça vite vite fait naturellement qu'on qu se mette ensemble. Allez, gars. Enfin, je, je pense que pour qu'une une équipe soit cohérente et soudée, enfin, faut qu'elle s'entende aussi bien en dehors de la course que durant, et qu'elle soit, qu'elle communique aussi vachement sur euh, ce qu'elle veut mettre en place dans la course. Et je pense qu'on a été assez dans cette optique-là, on a été assez bonnes. Enfin, on a, moi j'ai tout de suite été transparente avec Axel sur euh, comment je ressentais euh, bah, ce, ce championnat, euh, mes craintes, mes doutes, euh, et elle a été hyper compréhensive là-dessus. Moi je pense que quand on met deux athlètes super forts ensemble, euh, ça, ça peut faire un super résultat, quoi que ce soit à l'entente, entre les deux. Euh, parce qu'un athlète super fort, il sait courir et il sait mettre de côté euh, ses sentiments et pour faire un super résultat, mais du coup, euh, il y a tout le côté émotionnel qui est, qui est mis de côté et pour que ça puisse durer et pour que ça puisse recommencer et puis pour que ce soit pas que le résultat mais aussi un, un, un vrai bonheur, ben c'est quand même vraiment mille fois mieux de courir cool avec quelqu'un aussi, on s'en compte bien. C'est un peu l'exemple où, pour une fois, c'est pas tant les performances à date en sachant que bah, Matt il faisait un peu son retour aussi, même si forcément ça joue. Il y a l'entente, il y a la motivation de chacun, il y a le fait que c'était l'objectif de chacun, enfin tous les deux aussi. quoi je Pense déjà que le fait que ouais ça soit l'objectif commun, enfin que individuellement ça soit un objectif, après forcément ça, ça ça motive encore plus. Et puis après euh, bon bah c'est sûr que là ça s'est fait que sur le papier bah Thibaut euh, voulait pas forcément courir aussi donc bah en fait le, le, le quatrième c'était moi qui arrivais <rire> au niveau des résultats en tout cas. Après euh, voilà moi je savais que les résultats sur les individuels de Coupe du Monde ne reflétaient pas le niveau que j'aurais sur une grande course non plus. Donc euh, voilà, puis avec ça on se connaît aussi pour la. pour avoir fait de la montagne ensemble, donc on sait comment on fonctionne. Et lui comme moi on est on a des qualités pour ces courses-là, donc on savait que c'était ça allait faire une belle équipe. On avait une super stratégie. <rire> c'est je donne les ordres et moi j'obéis. <rire> voilà, c'est vrai, vrai qu'on avait jamais parlé des crampes des elle avait surtout notamment peur de ne pas tenir mmh. la distance ou de ne pas encaisser les jours parce que c'était quelque chose d'un peu nouveau. Ouais. Arrangez-vous entre vous, mais je ne veux pas te donner à boire. Ouais. <coughs> Allez, c'est pas un souci. Ouais. Ravitaillez-vous entre vous. Pas de problème. L'idée, voilà, c'est quand même d'arriver à, à, à tirer profit de mon expérience. Et... Hum, on, on a tenu en compte des craintes de nuit, à ne pas partir trop vite, à vraiment se caler sur son rythme. Et ensuite moi je trouvais, euh, j'ai quand même voulu qu'on fasse le trou euh, dès, dès le premier jour. C'est quand même bien plus confortable de prendre le départ le deuxième jour avec 9 minutes d'avance qu'avec euh, 30 secondes. Et donc euh, le premier jour on a vraiment essayé de, de faire la, la meilleure course possible. Et les jours d'après ça a été euh, géré en, restant, en faisant aucune faute technique, en restant bien placé. Et l'écart s'est creusé petit à petit mais.. Bah, J'avais peur que ça allait être compliqué et au final, euh, bah, comme j'ai répété là, je trouve que Axelle, elle a été super euh, compréhensive, elle a pris soin de moi, on va dire. Enfin, Quand on dit qu'elle me donnait les ordres, je respectais, bah, c'est vrai que ça me permettait aussi de ne pas avoir euh, des choses en plus à penser et de juste penser à mon état de forme, à mon rythme. et et, et avancer comme ça, enfin, au niveau de la nutrition, elle me disait un peu quand il fallait que je, je m'alimente, que je bois. Enfin, c'est vrai que du coup, c'était beaucoup plus facile à ce niveau-là. Et, et en fait, du coup, c'est très bien passé ces trois jours. Ouais, on est assez fiers d'avoir vraiment réussi à, à prendre en compte toutes les deux, nos attentes, nos qualités, nos capacités, pour que vraiment on tire vers, vers l'eau, toute l'équipe. Ça, est un bon métier, oui. euh, super ouais c'est vraiment ce qui était ce qui était beau dans notre beau dans notre équipe je pense c'est aussi cette euh, complicité sans, sans faire de plan l'avance sans se parler de stratégie sans parler se parler pendant la course tout se faisait au feeling et enfin moi j'ai vraiment apprécié ça après c'est sûr que matt bah, il, a, il a une expérience et un palmarès de fou et il m'a énormément apporté voilà mais ouais c'était la beauté du, du truc où on se on se parlait pas plus que ça sur la stratégie euh, et ça. On ça... se parlait, on savait. On euh, savait ce qu'il fallait faire. <rire> Il fallait faire euh... Moi clairement c'était bon, bon, forcément beaucoup d'émotions, mais plus dans le partage et dans la. J'ai ressenti une transmission aussi. Euh... Plus que mais aussi une satisfa... Après personnellement c'était une satisfaction parce que bah, j'avais coché cet objectif-là et. Et c'était compliqué pour moi cet hiver parce que bah, je remettais des dossiers. il y avait plein de choses qu'il fallait que, que je valide. Et ça en faisait partie et d'arriver bah, clairement à un objectif et le réussir. Et en plus quand ça dépend pas que de toi, euh, c'est encore plus beau. Ouais, bah moi c'est sûr que ça fait longtemps que, que je tourne sur des bonnes performances, mais jamais de... de de choses aussi belles là-dessus. J'ai toujours, ai toujours aimé les courses par équipe et les courses longues euh, et tes performant là-dedans. Là et ouais, je trouve ce qui est beau aussi, c'est qu'on crée une équipe avec Matt, même si on se connaît super bien et tout, on a créé cette équipe euh, bah, dès les championnats de France. Et petit à petit, on l'a fabriqué, on l'a fait évoluer et pour, pour, pour, euh, ouais, pour, pour aller chercher ce titre. Et bah, moi, ouais, j'ai encore un peu du mal à me rendre compte là, entre. <rire> Vite rentrer au boulot, refaire la, les Coupes du Monde, re -se prendre 2-3 bases en Coupe du Monde euh, sur des formats plus courts. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est.. C'est sûrement si je devais choisir un titre à avoir, c'est celui qui me tient le plus à cœur en tout cas. Et après, voilà, le, le sentiment d'accomplissement euh, ouais, dans le partage. Et pour moi, c'était vraiment euh, presque euh, comme, un, comme un boulot de coach euh, <rire> entre les championnats de France et. Et, le, et, et ce jour-là où il y a eu euh, incon inconsciemment, euh, moi je voulais faire passer des choses aussi, et ça a marché là-dedans, et là j'étais content. Ouais, ouais c'était un peu une course d'un jour sur une, course, <rire> une course à étapes. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, le matin, quand on se lève, on se demande « Oh, t'as bien dormi ?» machin Le dernier jour, on s'est pas demandé si on avait bien dormi. On savait très bien que tous les deux, on n'avait pas dormi de la nuit. <rire> <rire> on était stressé, on savait que, que voilà, c'était le jour J, il fallait y aller. Quoi. Et, et je pense qu'on a, ouais, on a, on a vraiment bien fait. Il bah, y a l'autre équipe française qui est partie très fort. On, on s'est mis dans le rouge, mais non plus, pas trop non plus. Matt a senti qu'il était un peu mieux et avec son expérience, il a su quand mettre le joker pour, pour prendre 20 secondes, 30 secondes supplémentaires. Et voilà, hein, il, ce qui a permis de me mettre aussi en confiance pour la, la dernière descente où, où la veille j'avais <rire> craqué, on va dire. Mais ouais, non, c'était magnifique de, de, de faire. de gagner avec, avec ce, ce, ces trois jours un peu stressants. Quoi. Allez, allez, allez. Voilà. 25 avant l'épaule. Hey, allez, allez. Ça vous a donné envie d'en faire une toutes les deux Oui <rire> Forcément allez, on pense Ouais, carrément hein, Je pense que la première ensemble. chose qu'on s'est dit, c'est qu'on avait juste trois hâte à la prochaine. Enfin, euh, ensemble, euh, si ça pouvait refaire des courses comme ça euh, tous les jours, euh, moi je, je signe. Hein. Voilà Allez Allez, on pense à bien se ravitailler. Allez, allez, allez On est bien ensemble Belle course d'équipe. Allez, super. C'est sûr, moi, moi, je vois quand comme on a fini la pierre, j'ai dit à Matt, vivement l'année prochaine. Gold medalist the new world champions for the long distance team. La France franchit. Medaille d'or. Axel Molleve et Beny